Bonjour, bienvenue sur le site Réussir en France. Nous nous sommes donnés comme mission d'aider les entreprises TPE, PME et ETI à réussir à, à la fois au niveau de leur performance économique et au niveau de leur qualité de vie au travail. Donc concilier les deux. Alors pour cela, nous commençons par demander aux dirigeants son idéal pour son entreprise, si tout se passait bien, comme il le souhaite. Et ce sera notre feuille de route, notre cap. Et souvent, nos clients obtiennent des résultats au-delà de leurs objectifs. Pour ce faire, nous apportons une approche globale, car pour nous, la réussite de toute entreprise tient à plusieurs facteurs, même parfois de nombreux facteurs, qui se complètent les uns les autres. Un des facteurs clés est ce que nous appelons le nouveau management de la complexité. Effectivement, nous sommes dans un, un environnement de plus en plus complexe, souvent caractérisé par l'acronyme VICA, (volatile, incertain, complexe ambigu, que vous avez probablement entendu, avec des évolutions technologiques extrêmement rapides. Il suffit d'acheter une voiture ou un ordinateur ou tout autre objet un peu technologique, pour constater que celui acheté il y a un an fait déjà ancien tant les évolutions sont rapides en permanence de nos jours De plus, cet environnement est saturé d'informations et l'enjeu est d'obtenir, comme on dit, des temps d'attention de cerveau des clients potentiels Il est important aussi, parmi toutes ces informations, de détecter les bonnes tendances et puis d'agir vite et bien avec des ressources limitées. Le nouveau management dans cet environnement, pour nous, consiste à développer fortement les talents de chacun, à observer, à questionner, à détecter, et aussi, après cette phase, à structurer des informations recueillies, ce qui va nous permettre de nous créer des convictions pertinentes de ce qu'il faudrait faire pour faire réussir nos entreprises, puis à être assertif et persévérant face aux critiques inévitables. Ainsi, on agit avec efficacité différenciante. Nous avons développé une démarche VI3AD qui permet la performance dans ce monde complexe. Alors, une fois que nous avons mis en place ce que nous appelons ces fondamentaux, du monde complexe. Nous aidons bien entendu à formuler la stratégie et le business model. Ensuite nous aidons à rédiger sous forme d'un projet d'entreprise co-construit avec les équipes qui fixera un cadre pour tous permettant à chacune et chacun d'agir en toute autonomie pour atteindre l'objectif commun et ce qui est bien c'est que toutes les actions de chaque salarié sera en synergie avec ses collègues. Ensuite il s'agira de mettre en place une organisation rigoureuse et agile, puis de progresser sans arrêt en s'adaptant à cet environnement complexe, sans arrêt modifiable, sans arrêt qui bouge, qui change. Et nous avons ce que nous appelons la culture des axiomes de réussite collective, qui permet de progresser, progresser, progresser tous ensemble et tous les jours. Pour résumer notre approche, je vous propose cette réflexion de Mark Twain, qui était un très proche collaborateur de John Kennedy. Il a assisté et participé en tant que membre de l'équipe Kennedy au plus grand fiasco de Kennedy et à la plus belle réussite de Kennedy, qui est resté aujourd'hui un cas d'école pour les plus grandes écoles mondiales de management. Mark Twain nous dit ce sont les mêmes personnes, les mêmes personnes, qui ont organisé le fiasco dit du débarquement de la baie de Ricochon à Cuba, au cours, de, au cours duquel des commandos américains qui soutenaient des exilés cubains pour renverser Fidel Castro se sont fait piéger et ont perdu de nombreux soldats. Et ce sont la même personne, la même équipe, qui ont géré de façon absolument extraordinaire le bras de fer avec l'URSS, qui avait installé des missiles pointés sur les FSA à Cuba. Le monde entier retenait son souffle de peur d'une claire nucléaire. Et l'URSS a finalement retiré ses missiles. Kennedy a gagné ce bras de fer. Et Mark Twain dit, la seule différence, la seule différence, est que dans le deuxième cas, John Kennedy a imposé une méthode qui a permis cette exceptionnelle réussite. À réussir en France, comme Kennedy, qui a apporté à cette équipe cette méthode de réussite, de sa négociation avec le RH, nous vous proposons d'apporter à votre entreprise ce nouveau management de la réussite de votre entreprise dans un monde économique de plus en plus complexe, chaque jours. Merci de votre attention, à bientôt, bonne journée.